Bonjour les amis. Est-ce qu'on peut gagner en scalping Si vous faites des recherches sur internet vous verrez certainement des, des personnes qui se disent coach en trading, euh, qui roulent en Porsche, euh, bon je ne citerai pas de nom mais <rire> vous les reconnaîtrez peut-être et qui disent qu'on ne peut pas gagner en scalping. Ben, peut-être que qu'eux euh, ne peuvent pas gagner en scalping mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de traders qui gagnent euh, grâce au scalping. Le scalping est certainement la méthode que vous devez apprendre avant toute méthode si vous voulez devenir rapidement un trader gagnant. Pourquoi D'abord, vous avez beaucoup plus d'opportunités dans une journée de faire des scalps que de faire des, des longs des trades ou des swing trades et vous pourrez bien sûr faire du scalping, garder une position. Et votre position qui, qui devient un swing trade. C'est ce que je fais régulièrement comme aujourd'hui par exemple je suis dans une position euh, avec un gain de, de 120 points donc, euh, et je n'ai aucun problème. Moi qui fais régulièrement euh, du, du scalping donc j'ai déjà 100 points de gain aujourd'hui et euh, vous voyez ici donc je fais du scalping, j'ai pris plusieurs scalps ce matin et j'ai une position ici avec un gain de, de plus de 120 points. Donc il n'y a absolument aucun problème pour faire du scalping et pour transformer vos, vos trades en day trades, en swing trade. mais c'est comme au tennis. Si vous, faites, euh, si vous jouez au tennis une fois tous les 6 tous les mois ou si vous, vous faites euh, du tennis tous les jours, ben vous aurez des résultats bien meilleurs dans, dans ce dernier cas. C'est la même chose en trading, si vous arrivez à prendre des bonnes positions, si vous avez une bonne méthode et que vous faites beaucoup de trades, ben vous allez appliquer de plus en plus cette méthode, ça va devenir un réflexe et vous aurez des, des très bons résultats. Après vous coupez une partie de votre position et vous la laissez courir comme ce que j'ai fait ici et il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez très bien être un très bon euh, scalper et malgré tout euh, faire, euh, faire des, des trades plus longs, des trades qui deviennent euh, même des swing trades que vous pouvez garder euh, overnight. Bon en général moi je ne le fais que très exceptionnellement mais euh, c'est possible aussi du moment que vous protégez votre position que vous, vous avez déjà pris une grosse partie de vos bénéfices et eh bien dans certains cas vous pouvez garder une position ouverte mais vous, sur une journée vous pouvez facilement faire 100 points, 200 points voire 500 points certains jours, c'est possible aussi. Vous savez qu'hier bon, vous voyez la bougie qu'on a eue là hier, ben, euh, il y a des journées comme ça. Donc vous prenez votre, vous prenez votre position en scalping, vous vous dites je vais peut-être couper rapidement mais comme vous avez déjà une bonne méthode et de l'expérience et eh bien vous laissez partir le trade et bingo, <rire> voilà. Donc euh, c'est clair que le scalping euh, ne va certainement pas réduire vos résultats. Vous pouvez faire des, des journées avec 100% de trades gagnants. Si vous avez une bonne méthode de scalping, comme celle que j'enseigne, ben vous devriez faire minimum 80-85%, voire certains jours 90-90% euh, de trades gagnants, voire des journées à 100% de trades gagnants, et puis des journées où où vous, vous, vous, vous explosez vos gains avec, avec des mouvements comme celui qu'on a, qu a eu hier et aujourd'hui pour moi c'est une très bonne journée aussi même si elle n'est pas aussi explosive qu'hier. Donc le scalping est sans aucun doute une méthode qui va vous permettre d'avoir des gains réguliers. Le tout est comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo de ne jamais laisser une position perdante euh, trop importante. Donc coupez rapidement lorsque vous prenez une position en scalping, vous mettez un stop proche donc, et si dans les secondes, les minutes qui suivent, la minute qui suivent je vais dire, vous ne pouvez pas protéger votre trade c'est-à-dire le mettre à break-even de manière à ce que vous ne perdiez plus rien, eh bien probablement que la meilleure chose à faire c'est de couper votre trade parce qu'il va probablement partir dans le mauvais sens. Et s'il part dans le bon sens, ben, ce n'est pas une catastrophe. Hein. Vous l'avez raté, vous l'avez raté. Mais au moins, vous n'avez pas pris une grosse, une grosse perte dans la figure. Et il vaut mieux perdre 5, 5 points, 5 pips sur un trade qu'en perdre 50 ou 100 et euh, annuler ainsi le capital de votre trade. Car ce qu'il faut faire avant tout, c'est préserver votre capital. Donc que vous fassiez euh, un trade par jour ou 50 trades par jour, il faut que tous vos trades limitent vos pertes et que vous cumuliez les gains. Donc c'est de cette manière-là que vous deviendrez un trader gagnant. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la. Je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos, à très bientôt, au revoir.